Un vrai travail, un vrai salaire Pour exiger la fin de la disparition des services publics de proximité, le recrutement massif d'agents de la fonction publique dans les écoles, dans les établissements hospitaliers, dans les EHPAD, partout c'est nécessaire, et en fonction des besoins, et le pas des moyens qu'on nous donne Un vrai travail, un vrai salaire Voilà ce que nous voulons nous ne voulons pas travailler jusqu'à 67 ans. Nous ne voulons pas être obligés de cotiser toujours plus. On ne veut pas que la retraite, ça se transforme en retraite des morts. Alors nous sommes dans la rue aujourd'hui, pour exiger des autorités publiques, du gouvernement, un vrai travail et une augmentation générale des salaires. Augmentation générale des salaires. Augmentation générale des salaires. pas bon, pas, tiens, gelé, licenciement, augmentation des retraites des et des Nous ne voulons pas de cette affaire de retraite. Nous voulons conserver l'ensemble des régimes français et commencer par le régime général de retraite. Nous n'acceptons pas que très jusqu'à 65, 66 ou 67 ans commence déjà à démontrer qu'après 50 ans, vous êtes en capacité de maintenir dans l'emploi les salariés. Arrêtez, arrêtez d'exonérer les cotisations sociales des entreprises. Ça, ça fait plus de 30 ans que cette politique est menée. Et ça fait plus de 30 ans qu'elle démontre qu'elle n'a jamais préservé l'emploi. Jamais on n'a été aussi dans le chômage. Alors, effectivement, soi-disant, il y a une reprise de l'emploi. Mais ce sont des contrats courts, des contrats précaires, c'est la précarité qui est organisée aujourd'hui. Précarité sociale, précarité économique. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, la réforme de l'assurance chômage fait que pour ces salariés et demandeurs d'emploi, un contrat court et un contrat précaire, ce sont jusqu'à 30% du montant de leur allocation chômage qui se trouve imputé. Voilà. voilà ce qui se passe. Des milliards pour les patrons et pour les salariés et les demandeurs d'emploi la précarité, la misère sociale et économique. amputée de 30% le montant des allocations de chômage, ce sont des difficultés pour remplir le frigo, pour nourrir sa famille, pour payer son loyer. Et après, on s'étonne de voir que le nombre des expulsions, elles augmentent de manière croissante dans notre département. Rien d'étonnant quand on organise la précarité, quand on organise la misère sociale. Tout ça pour satisfaire le besoin de peut-être le de production dans les entreprises. Si les, les entreprises ne peuvent pas fermer, les entreprises, combien de notre département et les dégâts que nous touchons, 141 la sur le carré, Frigent le métier de le de le passé de i Et vous reprenez avec nous, vous faites les cœurs, ok Parce qu'à la CGT, on s'est chanté aussi. Okay vous la suite de la mobilisation. Je vous voir, vous n'écoutez pas. Face aux attaques incessantes du gouvernement, on la mutualisation des moyens qui sont déjà insuffisants avec la mise en place des pianes, avec le manque de places dans l'enseignement spécialisé et l'inclusion scolaire forcée qui est intenable. Dans les lycées, la réforme du baccalauréat du lycée et la mise en place de Parcours sud qui détruisent le baccalauréat comme diplôme pour les collègues non encore mobilisés. Exigeons des places et des moyens supplémentaires, le maintien de nos statuts et l'augmentation de nos salaires. Nous soutenons toutes les initiatives qui permettront de construire le rapport de force afin de faire reculer le ministère et le gouvernement dans la entreprise de l'éventèlement du service public. La famille, la famille, la famille, la famille. la réforme de la au chômage hein. et la revalorisation des salaires hein. et des pensions aussi de retraite hein, pour les personnes âgées et, oui voilà, hein, c'est ça parce que finalement euh, l'augmentation des, des retraites et des salaires le, le prévu ne compensera pas l'augmentation des, des prix euh, prévus du gaz, 60% en 10 ans euh, l'électricité, et puis de tous les produits... tout euh, voilà. Voilà. Voilà, ça. Fait, euh, et, euh, devant, voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Thank <laughs> you. Si nos retraités sont pas suffisamment payés, s'ils ne peuvent pas vivre, mais ils font tous faire si nos retraités sont obligés d'aller travailler, c'est une honte, M. Macron, cette politique que vous êtes en train d'appliquer sur la France. La France, réveillez-vous Réveillez-vous, les citoyens Qu'est-ce que vous attendez Une révolution Nous entendons nous mobiliser et faire entendre nos revendications, et cela jusqu'à temps que nous obtenions satisfaction sur nos revendications. Aujourd'hui, le 5 octobre, et pourquoi pas si nécessaire, demain, le 6, dans les entreprises, dans les établissements, partout, dans les ateliers, dans les écoles, dans les hôpitaux, mobiliser, nous derrière les revendications nous n'y à rien. Nous avons que la problématique sociale et économique, malgré de la celle de dans la forces surveillés, CGT, FSU et solidaire, dans la rue, salariés du public, salariés du privé, retraités, ceux qui touchent le minimum associé, nous sommes tous là, rassemblés pour exiger du gouvernement l'arrêt de sa politique antisociale, l'arrêt de ses contre réformes l'abandon de la réforme des retraites et de l'assurance chômage, pour exiger des véritables augmentations des salaires, une augmentation générale des salaires des retraites, des pensions et des minima sociaux, pour pouvoir vivre dignement de son travail, ou après avoir une vie de travail, pouvoir vivre de sa pension. Voilà pourquoi nous sommes dans la rue. En bref pourquoi nous sommes mobilisés et que nous continuerons à nous mobiliser dès demain dans les entreprises, dans les établissements hospitaliers, dans les, dans les établissements scolaires, dans les services de l'État Partout, nous nous serons, nous nous appellerons les salariés à se réunir, à élaborer leur cahier de revendication et nous porterons ces cahiers de revendication. Nous le porterons, nous le défendrons jusqu'à ce que vous obteniez satisfaction et du mal à traîner Rien de cette année, même pendant la pandémie. Contre la CGT dans la rue aujourd'hui, pour vous et avec vous, contre la réforme de l'assurance chômage, après l'avoir différé pendant la pandémie, le gouvernement remet en place sa réforme de l'assurance chômage. Au total, ce sont bien près de 1,5 million d'allocataires ils vont perdre totalement ou partiellement des droits alors que six chômeurs euh, sur 10 ne sont déjà pas, pas indécisés. En 2019 et en 2020, ce sont des milliers de salariés qui se sont mobilisés par la grève, et les manifestations contre le système universel de retraite par points, contre le recul de l'âge de la retraite. Et nous avons empêché que cette réforme voie le jour. Nous avons eu raison de nous mobiliser contre ce régime universel de retraite parfois. Ce n'est pas notre système de retraite par répartition et les de régime spéciaux fondés sur la répartition de la solidarité entre générations qui créent les inégalités et les difficultés de financement. Ce qui crée les difficultés de financement et les inégalités dans le système de la retraite ce sont les difficultés à accéder à un véritable emploi pérenne. ton point. À ce qui crée les inégalités et les inégalités de financement Alors, aujourd'hui, 5 octobre, nous sommes à la rue, les jeunes, les femmes, les hommes, les seigneurs les retraités, ensemble, par la grève et la manifestation. Et nous devons... à des actes forts, immédiats en faveur de la légitime revendication. Nous revendiquons l'augmentation de nos salaires la formation et l'embauche massive de professionnels, l'arrêt des restructurations incessantes et délocalisations, suppression des services de vie, l'amélioration de nos conditions de travail, un départ à la retraite à 60 ans et la reconnaissance de la pénibilité pour un départ anticipé de nos métiers dans les secteurs C'est tout, La CGT dans la rue pour l'emploi, pour exiger les suspensions des plans de suppression d'emplois, pour exiger la création des emplois nécessaires pour répondre aux besoins dans les hôpitaux, dans les EHPAD, pour des conditions de travail humaines. La CGT aujourd'hui dans la rue avec vous et pour vous, pour une retraite à 60... Une hésitation! si tu savais, si tu savais, tu Aucune hésitation! Et on C'est ça